Pour mettre un peu en contexte, okay, euh, les demandes des lignes d'affaires et les demandes des entreprises ne vont pas en diminuant. Il okay? euh, y a plusieurs facteurs qui font que ça croît, que ce soit du big data aujourd'hui, tout le monde parle de big data, euh, l'avenue des mobiles. Il euh, y a plusieurs facteurs dans l'industrie qui font que les demandes des li les lignes d'affaires croissent. Puis en même temps, ben, les, les infrastructures traditionnelles et les gens qui sont sur du TI plus traditionnel ont de la misère à suivre. Okay? Puis ça ne va pas en s'améliorant parce que plus ça va plus ils ont d'applications à maintenir, plus ils investissent pour maintenir les applications, euh, puis moins ça va vite. Okay. Alors, euh, tout ça, ça, ça cause aujourd'hui euh, un peu un besoin d'aller vers un mode de, de transformation des TI. Okay. C'est là que les solutions cloud, les solutions euh, OpenStack, OpenShift euh, rentrent en considération. Ça vous va? Okay. Bon, la transformation, c'est un peu pour tout le monde. Okay, les lignes d'affaires, ils, ils, ils veulent tout, ils veulent les donner partout euh, maintenant, et, euh, euh, que ce soit sur mobile, que ce soit sur desktop, tout doit se parler, tout doit être intégré. Euh, euh, au niveau des développeurs, ben, eux, ils veulent satisfaire les, leurs clients des lignes d'affaires, fait que c'est développer vite, rapidement, euh, mettre ça en production le plus, plus vite possible. Puis au niveau des TI, ben, il, faut, il faut accroître l'efficacité le, le, opérationnelle. Euh, ça, il faut tout le temps s'assurer, malgré la demande croissante, malgré le, les développements rapides et ainsi de suite, qu'on ait une infrastructure qui est euh, solide et stable et fiable. Okay. Dans toute organisation, dans tout concept, dans tout problème, il y a trois euh, piliers importants. Okay. Vous avez sûrement déjà entendu ça, euh, le « people, process, technology », alors le, le facteur humain, les processus puis les technologies. Okay. Euh, pour arriver à une transformation efficace, pour arriver à une solution complète, il faut adresser ces trois euh, piliers-là. Okay. On va commencer premièrement par les, les gens, le facteur humain. Okay. Euh, le facteur humain, IT aujourd'hui doit balancer beaucoup entre le développement d'applications rapides puis la stabilité des environnements. Okay. Euh, traditionnellement, ça a été un petit peu un clash. Okay. On veut mettre des applications vite sur le marché, on veut, on veut, on veut satisfaire à la demande, mais on veut en même temps que ce soit stable. Okay. C'est comme les deux côtés de la, les deux côtés de la médaille. Alors, c'est là qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui, le mouvement DevOps rentre en considération. Okay? C'est là que euh, tout a été fait du côté DevOps là, pour euh, améliorer la collaboration entre le développement et les opérations pour euh, finalement marier les deux puis arriver au meilleur des deux mondes. Okay. Au niveau process, processus et technologie, euh, okay. typiquement, okay, quand on faisait une application, okay, jadis, quand on était sur l'infrastructure physique, il y avait plusieurs étapes. Bon, il y en a qui sont listées ici. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà travaillé dans des, des compagnies où ça ressemble à ça. Euh, ça ne finit plus. Okay? Il faut, faut obtenir du hardware, il faut euh, provisionner l'OS, installer euh, à tous les, les, les environnements, que ce soit développement, QA, prod, ainsi de suite. Tout le temps créer du hardware, des demandes, euh, euh, toutes les étapes d'acceptance. Il, il y a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs, plusieurs étapes pour arriver à une, une application. OK. La virtualisation, qui a été la deuxième étape, finalement, euh, a enlevé certaines de ces étapes-là. Okay. Alors, le hardware était partagé entre plusieurs euh, applications euh, par la venue de la virtualisation. Les étapes sont diminuées, ça va un peu plus vite, euh, mais il y a quand même plusieurs étapes qui sont euh, manuelles encore, puis il y a plusieurs problèmes à régler. Euh, C'est encore plus un, encore un art de, de développer du logiciel. Okay. Euh, finalement, encore aujourd'hui, avec les environnements virtuels, les environnements très plus traditionnels, ben, on bâtit en dev, OK, pour envoyer sur l'environnement le, de développement, puis l'environnement de test, puis l'environnement de prod, beaucoup d'étapes manuelles, beaucoup de potentiel d'erreurs, euh, beaucoup de délais euh, en chaque, euh, chaque environnement. La panacée, un peu le, le nirvana du mouvement DevOps, puis du, du cloud, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver si on arrivait à automatiser tout ça, okay? À standardiser tout ça, puis à consolider les ressources euh, ensemble pour être utilisé euh, par toutes les branches de l'entreprise. Okay. Alors, euh, finalement, okay, qu'est-ce qui pourrait arriver si on pouvait collaborer, si on pouvait automatiser, puis si on pouvait standardiser? Okay. Ça, c'est un petit peu adresser le, le, le côté humain, le côté processus, puis le côté technologie. Alors, au niveau humain, DevOps, et le cloud au niveau euh, processus et technologie. Okay. Alors, nous, ce qu'on prétend, c'est que pour, finalement, euh, fermer, euh, le, le, fermer le gap entre la demande des affaires et l'ETI, okay, le cloud est une façon de faire qui, euh, qui va arriver à cette fin-là. Okay. Les serveurs de cloud, par, par définition, sont souvent éphémères. Ils peuvent disparaître ou apparaître. Euh, anonymes, un serveur ressemble à un autre, il n'y a pas de différence que ce soit sur euh, serveur X ou Y et multi qui peut avoir plusieurs projets, plusieurs clients, plusieurs applications euh, sur les mêmes serveurs. Okay. Et des concepts importants okay, qu'on va adresser dans OpenShift aussi tantôt que je vais vous montrer. Self-service provisioning. Alors, pour euh, un cloud, pour un cloud pass, ce qui est important, c'est que les développeurs puissent créer leurs propres environnements sans avoir à demander aux, aux opérations. Euh, élasticité. Okay. Alors, si l'environnement a plus de demandes, euh, que l'environnement grossisse automatiquement, par exemple, euh, les ressources poulées avec les différents euh, utilisateurs de l'environnement, euh, et l'accès le, réseau, bon, ça, ça va de soi, puis le service mesuré. Alors, pouvoir savoir qui consomme quoi dans l'environnement, euh, que ce soit pour au niveau chargeback ou juste au niveau contrôle et, euh, et gouvernance de l'utilisation de l'environnement. OK Okay. Là, les couleurs sont inversées. Je ne comprends pas, mais par rapport à là, là c'est inversé. Okay. <rire> bon, magique. Alors, finalement, ce matin, avec OpenStack open, uh, open et tout, on a parlé euh, de l'automatisation et de la, le, du cloud pour ce qui est euh, jusqu'aux images virtuelles, finalement, jusqu'aux euh, jusqu serveurs et tout. Le PASS adresse euh, plus le côté plateforme applicative, okay, alors que ce soit les frameworks de développement, euh, les langages de programmation, les outils que les développeurs vont utiliser. Et puis, euh, ils, ils, a, ils adressent aussi euh, euh, l'outillage pour ces développeurs-là, okay? que ce soit au niveau euh, déploiement, au niveau build, au niveau euh, contrôle, euh, contrôle des sources, et ainsi de suite. Okay. Puis l'autre niveau d'après qu'on qu ne voit pas, c'est vraiment le software as a service ou c'est vraiment un software packagé qu'on qu accède euh, à distance. Alors, OpenShift. Uh, OpenShift. Finalement, les, les, les forces d'OpenShift, c'est multilangue. Multi okay? Alors, c'est un PAS multilangue. Au niveau applicatif, on, on peut supporter euh, que ce soit du, du Java, que ce soit du, du Node.js, que ce soit du, euh, du PHP, que ce soit du, du MySQL, que ce soit... Euh, il y a même des, des, euh, des solutions plus propriétaires, du, du .NET sur OpenShift, et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment multilangue, polyglotte. Euh, le PAS peut être utilisé pour, pour plusieurs types d'applications concurrentes. Uh, auto-scaling, alors je vais en parler tantôt. Okay? Par exemple, si on fait un auto-scaling d'une application Tomcat, okay? uh, OpenShift va automatiquement créer un load balancer. Okay? Puis si le trafic web devient plus élevé qu'un certain threshold, ou si la mémoire utilisée devient plus qu'un certain threshold, ben, OpenShift va automatiquement allouer plus de ressources pour cette application-là. Okay? Et tout ça peut être mesuré et contrôlé. On peut limiter pour un, un, une certain application une certaine quantité de ressources utilisées aussi. Um, bon, open source, euh, voilà. Quand je dis build on Red Hat, c'est tout bâti sur Red Hat Linux. Sécurisé, multi-tenant, et ainsi de suite. OK. Trois OpenShift. OK. OpenShift Origin, la version communautaire, la, la base de tout, la source de tout, euh, qui, que vous pouvez installer dans l'OD euh, chez vous euh, sans problème. OpenShift Online, qui est un PAS public. Présentement, 2 millions d'applications sur OpenShift Online. Euh, bon, beaucoup de cochonneries. Okay? Euh, y, non, mais c'est vrai. Euh, moi, j'ai quatre applications. Okay? Ils <rire> ne sont pas toutes de haute qualité, je vous le dis tout de suite. Euh, alors, on peut créer des applications. Euh, c'est gratuit jusqu'à une certaine grosseur d'applications, taille d'applications. Alors, vous pouvez l'essayer, aller sur OpenShift Online, déployer vos applications, créer vos environnements gratuitement. Il euh, y a des versions payantes euh, quand on augmente la capacité qu'on a besoin. Il euh, y a des très gros clients qui utilisent OpenShift Online et il y a aussi, comme je dis, des, des, des, des gens qui veulent juste essayer. Moi, une de mes applications, ça écrit « Allo ». C est, c est, bon. Alors, quand on dit 2 millions, c'est un petit peu grossi, mais quand même. Puis, je pense qu'on est 7 ou 8 chez Red Hat à supporter euh, OpenShift Online pour les 2 millions d'applications. Juste pour vous donner une idée, l'effort euh, derrière est beaucoup euh, diminué par l'utilisation d'un passe. Et OpenShift Enterprise, qui est la version on-premise, Okay, qui peut être hybride, qui peut être public ou hybride, ou privé, pardon, euh, mais déployé euh, localement, okay, déployé dans, dans l'entreprise. C'est la version que je vais vous démontrer aujourd'hui, puis c'est la version que je vais me concentrer aujourd'hui. Okay? Alors, comme dans tous les produits open source, puis comme dans tous les produits de Red Hat, la version ici souvent est plus avancée. Celle-là, on la teste plus, c'est ça qu'on qu supporte pour l'entreprise. Okay? Alors, juste pour de, de, donner une idée, euh, Ici, Origin utilise Docker pour créer des containers, pour séparer les applications. Okay. Sur Enterprise, on n'est pas encore sur Docker. Okay. Bon, si on lit entre les lignes, peut-être que ça s'en vient. <rire> Ce que c'est OpenShift. Okay. Alors, ça peut rouler sur... Peu importe, on peut, on peut rouler sur un public, on peut le rouler, sur, par exemple, sur un Amazon, on peut le rouler hybride, il peut être à moitié public, à moitié privé, il, il peut être sur un cloud privé comme, comme OpenStack, par exemple, on peut rouler OpenShift sur OpenStack, euh, sur un environnement virtualisé, okay? ou euh, sur du physique bare metal. Okay? Alors, le PaaS lui-même n'a pas nécessairement besoin d'un IaaS derrière, mais il peut fonctionner très bien. Souvent, la combinaison est, est gagnante là, avec euh, une infrastructure dynamique derrière à l'OpenStack. L architecture, ce que c'est OpenShift, un broker, okay? un ou plusieurs brokers pour la haute disponibilité. Le broker, c'est un peu l'orchestrateur du PAS. Okay? C'est un peu euh, ce qui va euh, automatiser et créer les environnements. C'est un peu ce qui va faire, la, qui va faire les workflows de sécurité, les approbations, euh, ce qui va contrôler si un usager a le droit de créer, euh, par exemple, un environnement ou pas, et ainsi de suite. C'est un peu le cerveau derrière OpenShift et derrière des nodes. Okay? Alors, les nodes peuvent être n'importe où. Okay? Un node peut être créé sur OpenStack, peut être créé sur, euh, sur tout ce que j'ai parlé tantôt, là, peut être créé sur Amazon, n'importe où. Okay? Le node, ce que c'est, finalement, c'est là où les environnements vont être créés. Okay? Alors, on peut créer plusieurs nodes, on peut les envoyer, on peut les distribuer géographiquement à travers le monde si on veut, on peut en mettre sur des, des environnements publics, privés, tout géré par le même broker d'OpenShift. Okay? Le nœud, c'est une instance de Hat, finalement, Linux. Okay? Et euh, vous allez voir, OpenShift utilise beaucoup le langage automobile. Alors, OpenShift, euh, comme une, une transmission automobile, c'est un peu le langage qui est utilisé derrière. Euh, les applications, chaque application est isolée dans ce qu'on appelle une «gear okay. ». Alors, la «gear », c'est un peu le container autour de l'application. Euh, dans Origin, c'est Docker. Euh, dans Enterprise, c'est autre chose, je vais vous en parler tantôt. Là. Okay. Alors, Voilà. Alors, si Linux, cette entreprise, c'est le container LXC, finalement, de Linux. Alors, si Linux avec des C-groups pour gérer les containers, euh, les gears dans, dans OpenShift Enterprise. OK. les C-groups pour gérer l'utilisation des ressources. Alors, pas le droit d'utiliser plus que tant de CPU, plus que tant. Chaque gear a un profil. OK. Euh, le profil peut être small, par exemple. Souvent, c'est des noms comme small, medium, large. Okay. Puis ça, c'est préconfiguré par les TI, okay, par les opérations. C'est là qu'on on voit la, la, la magie de DevOps, c'est que l, du côté opération, on, on contrôle exactement le type de gear qu'on permet à chaque usager okay, et le nombre de ces gears-là. Okay. Alors on peut dire, développeur euh, Paul a le droit à 5 gears small sur tel nœud, par exemple. Pis ces gears-là prennent exactement ce nombre de ressources-là et euh, sont contraintes à, à, par exemple, ce type de langage de programmation-là. OK. Alors, du côté développeur, on a un choix. Du côté opération, ben, on a un contrôle et une gouvernance sur qui crée quoi où. Okay. L'autre force d'OpenShift, c'est la déshydratation. Je ne sais pas si en français ça se dit comme ça. Là. Euh, en anglais, ils utilisent le mot « dehydrated ». C'est quand un environnement n'est pas utilisé, on peut le configurer pour finalement euh, le mettre « down okay. ». Euh, il n'est pas détruit, il est juste « idle ». Il ne prend pas de ressources. Il est là. Euh, le but de tout ça, c'est augmenter la densité applicative, avoir plus d'environnements sur le même hardware pour sauver des coûts. Okay? Alors, si vous avez 50 environnements de développement, puis ils ne sont peut-être pas tous utilisés, ben, il y en a peut-être 20 qui sont pas utilisés, ben, ces 20-là prendront pas de ressources. Vous allez pouvoir ma maximiser l'utilisation de vos nœuds no uh, OpenShift. Okay? Encore une fois, ben c'est tout, tout pour maximiser la densité, euh, puis comme on utilise ce Linux, ben les, chaque gear est indépendante puis permet l'utilisation par euh, plusieurs usagers finalement. Okay? Chaque usager a ses gears puis ses contraint, puis euh, il ne voit pas les gears des autres et ainsi de suite. Je vais commencer par vous montrer un peu la, la console d'OpenShift. OK. Alors, quand on se logue dans OpenShift, on a quelques menus, les applications, okay? Là, je suis, je suis logué comme usager démo, alors ça, c'est mes applications à moi, et mes settings. Si je vais dans mes settings, euh, le premier qui est le plus important, c'est ma clé SSH que j'ai pour communiquer avec le serveur OpenShift, okay? Alors, chaque usager peut avoir ses propres clés. Euh, mes domaines, alors, toutes mes applications vont être créées dans le domaine démo, okay? Alors, au niveau du URL, ça va être démo.openshift.example.com. Okay? OpenShift a son propre serveur DNS, sa banque d'IP qui, qui alloue dynamiquement en fonction des applications. OK. Alors, présentement, j'ai aucune application. Okay? Je pars avec une, une, une version d'OpenShift complètement euh, blanche, complètement euh, vierge. OK. Et je crée une application. Quelque chose que je pas parlé tantôt, les applications sont… Euh, les, les langages de programmation et les frameworks sont packagés sous forme de cartouches qu'on appelle dans OpenShift. Cartridge. OK. Alors, euh, par exemple, Red Hat, on, on, on développe et supporte des cartouches. Par exemple, pour uh, JBoss, pour uh, Tomcat, pour uh, MySQL, OK? Il euh, y a des partenaires qui font une cartouche .NET. Il y, y, y a plusieurs, plusieurs euh, cartouches comme ça. Euh, la cartouche peut être purement technologique, peut, peut être applicative aussi. Euh, par exemple, WordPress, Drupal, c'est des cartouches qui existent. Alors, on peut créer un environnement WordPress avec une cartouche WordPress, l'environnement est créé automatiquement. Okay. je vais vous le montrer dans tantôt, d'ailleurs, OK? Alors, là, si on regarde ici, moi, dans mon environnement à moi, que j'ai présentement ici, okay, j'ai quelques cartouches à configurer, okay. Alors, je peux créer une application Java avec Tomcat C ou 7, une application PHP, des applications Python, Ruby, euh, j'ai JBoss, Node.js, je peux créer une application Node.js, Perl, ainsi de suite. Je peux même créer un, un serveur Jenkins pour faire euh, automatiser des, des tests et des déploiements, par exemple. Okay. Ou je peux référer ici code editing à une cartouche qui serait sur le web, euh, par exemple, euh, dans GitHub ou n'importe quoi, je peux aller chercher une cartouche qui est préfabriquée que je peux aller chercher. OK? Alors, on va commencer simple. On va commencer avec Tomcat. OK. Alors là, ce qu'il me dit ici, je lui donne un nom, je lui donne un nom. Alors, je vais l'appeler Tomcat. Très original. Alors, alors comme je vous ai montré tantôt, mon domaine, c'est démo. Alors, lui, il me crée Tomcat, démo, openshiftexample.com. OK je pourrais directement ici lui mettre un répertoire Git. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Git pour le, le source control. Je pourrais directement mettre un répertoire Git où j'aurai mon application Tomcat qui serait automatiquement déployée. Si j'en crée pas, comme là, lui va me créer mon propre, son propre répertoire Git qu'après je vais pouvoir populer. Okay. Alors, présentement, je n'ai que des gears small dans mon environnement. OK. Si mon broker OpenShift était configuré puis j'avais des nœuds derrière avec des gears medium, large, et ainsi de suite, j'aurais le choix ici, si j'avais les, les autorisations comme développeur, de créer une gear euh, medium, par exemple. Mais je vais me contenter de small. Scaling, la cartouche SOM4 permet du scaling. Okay? Euh, scale with web traffic. Euh, ça, ce que ça va faire derrière, c'est si j'ai plus que tant d'usagers, je ne me souviens plus de la configuration, là, lui va automatiquement me créer, OpenShift va automatiquement me créer une nouvelle gear OK. Puis, j'ai un HA proxy qui fait de load balancing entre les différentes gears. Okay. Alors, je n'ai pas, pas à me soucier du load. Euh, ça va automatiquement rajouter euh, de la puissance derrière pour euh, gérer l'application. OK. Puis là, je fais « Create application ». Là, ce qui arrive derrière, lui, il me provisionne un container avec SC Linux et SC Group. Il m'installe Tomcat. OK. Il me configure Tomcat tel que configuré dans la cartouche présentement. Okay et il va me donner l'URL pour accéder à l'application. Il me déploie aussi une application de test, une application démo sur Tomcat. OK, voilà, c'est fini. J'ai mon environnement Tomcat de créer. OK. Alors là, ce que ça me dit ici, voilà, j'ai un répertoire Git, OK, je vais me J'ai un répertoire Git okay, qui, qui, qui a été créé pour pousser du code sur l'application Tomcat. OK. Euh, puis, si je vais voir dans l'application, alors, là, je suis, euh, ici, c'est la configuration de l'application. Je peux accéder par SSH ma gear. Okay. Je, peux, euh, <coughs> je peux rajouter d'autres cartouches. Okay. Alors, si mon application a besoin de Postgres, par exemple, ou de MySQL, euh, je, peux, je peux rajouter une base de données. Je peux rajouter Jenkins automatiquement dans l'environnement pour faire des tests d'intégration continue. OK. Et voilà. Alors, là, je suis sur l'application. Là, je suis sur mon environnement Tomcat. Ça, c'est l'application démo qui a été installée pour moi. Euh, puis c'est ça que ça a l'air, finalement. Okay. C'est bien, bien beau tout ça, mais les, les développeurs ne veulent pas nécessairement tous travailler avec une interface web. Okay. J'ai aussi euh, une, une interface euh, command line okay, qui finalement va parler à REST. Okay. Euh, le broker d'OpenShift est une interface REST. Okay. Alors là, avec le, le command line, je vais parler avec l'API REST au broker d'OpenShift. Okay. Alors, je peux faire RHC Apps, par exemple. Ça me dit que sur mon, sur mon environnement OpenShift, présentement, j'ai une application qui s'appelle Tomcat, qui est dans le domaine démo, Et voilà, Et, euh, j'utilise une Gear Small pour cette application-là. Okay. Je peux rajouter une cartouche. Tantôt, on a vu comment le faire avec le web. Si je rajoute avec le command line ici, voilà, je rajoute la cartouche MySQL euh, à Tomcat. Okay. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un appel, appel REST, il dit « rajoute » au broker, il dit « rajoute MySQL 5.5 ». Le broker va installer, va envoyer les commandes pour installer sur, sur ma gear MySQL 5.5, euh, puis je vais vous montrer tantôt un peu ce que ça a l'air. Il okay. est après le configurer, l'installer et tout. Et voilà. Alors, j'ai installé MySQL. J'ai même configuré Tomcat pour communiquer avec MySQL. Okay. Euh, je n'ai pas à faire ça. Puis ça, ça a été fait en fonction de ce que les opérations qu ont on, on prévu. OK? Alors, si on dit on veut euh, tant de connectivité BD, si on veut un pool de, de 10 connexions avec tel profil de connexion et tout, c'est déjà tout configuré pour moi. En tant que développeur, ça ne me dérange pas. Tant que j'ai ma connexion, je suis heureux. OK? Alors, je pourrais aller directement par SSH. Je vais utiliser euh, la commande euh, RHC parce que je n'ai pas à mettre ma, ma clé SSH. Là. Tout ce que je fais, c'est je fais RHC SSH Tomcat. Puis là, je m'en vais par SSH dans ma gear. Okay, là, je suis logué dans ma gear, okay, sur le nœud euh, d'OpenShift. Okay, alors, je fais un LS. On voit ici que j'ai un répertoire pour déployer mes applications. J'ai MySQL installé. J'ai Tomcat, c'est la version supportée de Red Hat finalement, de Tomcat et j'ai un répertoire guide pour mes applications, OK? Je peux aller directement dans MySQL, OK? Select table name from information schema. Oops, schema de tables. Voilà. Ça me donne les tables qui y a dans MySQL présentement, OK? Là, je vais me créer une nouvelle table que j'ai besoin pour continuer ici la démo. Euh, j'ai la commande ici. Je vais juste faire un copy-paste, vite, vite. Il ne veut pas, on va y aller comme ça. Voilà. Je m'envoie dans ma essai Voilà. Je crée ma table et voilà. OK Ma table est créée. J'ai créé ma table dans MySQL. Là, ce qu'il me reste à faire, finalement, je vais déployer un, un JSP sur Tomcat pour aller, euh, aller chercher les données. Okay. Euh, là, je suis où? Je suis, je suis, je suis... On va aller dans mon répertoire démo. Euh, je vais y aller avec mon Git. Okay. Je pourrais aller chercher les informations de Git sur la console d'OpenShift. Ce que je vais faire, je vais aller la chercher directement ici. Euh, lui, il va aller me chercher la liste d'applications. Ok. Ça, c'est mon URL Git. OK. Je me tasse un petit peu pour qu'on voit. Alors je fais un git clone de l'application pour pouvoir travailler localement. Oups, mauvais... Je n'ai pas... <coughs> On va recommencer ça. J'ai fait des conneries. Git clone des commandes SQL, ça ne fonctionne pas. Vous le savez maintenant. Voilà. J'ai déjà un tome 4, on va l'enlever. Et voilà. OK. Et là, j'ai mon application ici. Ce qu'on voit, c'est une application Java standard. OK. Alors, index.html, c'est le fichier qu'on a vu tantôt qui, qui, qui met l'information. Là, je vais me créer un fichier euh, mysql.gsp. Euh, au lieu de créer à partir de zéro, là, j'ai déjà préparé un petit fichier ici, là. Euh, je vais créer ça, mysql.gsp, pardon. Okay. Ce que c'est mysql.gsp, finalement, c'est euh, tout ce que je fais, c'est que je vais chercher une connexion à la BD, puis j'affiche la table. Okay. Ce n'est pas de magie, c'est un GSP très standard. Okay. Je fais git add, git commit, euh, mysql.gsp added, avec le message. Et git push qui va faire le build et le deploy dans OpenShift, finalement. OK. Alors là, je fais le, le, le, le deploy dans ma cartouche OpenShift de ma nouvelle version de l'application. Je n'ai pas configuré avec Jenkins, je n'ai pas configuré avec rien. On, pour, on pourrait faire ça, on pourrait rajouter Jenkins, puis faire du déploiement continu, et ainsi de suite. Là, j'y vais au plus simple. Ah, okay. oh, merde. Okay, J'avais pas mon, mon repository Maven de configurer, alors il va tout me chercher euh, les artefacts Maven par LTE. Oh. <rire> c'est correct. <rire> OK. Alors pendant qu'il fait ça, on pourra revenir. Je vais continuer la présentation. Puis on reviendra. <rire> oui, c'est ça. On reviendra après mon gig que j'ai downloadé. Là. <rire> Okay. Ben. On en a parlé tantôt, Ok, le cycle de vie physique, le cycle de vie virtuelle. Okay. Euh, au niveau développeur, avec OpenShift, comment ça fonctionne? Ben, on l'a vu un petit peu là, ici, le développeur a une idée, Ok, il veut tester un projet. Euh, dans le mouvement DevOps, ce qui est souvent encouragé, c'est de faire beaucoup de prototypage, beaucoup de développement euh, rapide pour voir si une idée fonctionne. OK. Avec OpenShift, pour un développeur, ce n'est pas compliqué. Tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'il crée une gear avec une certaine cartouche, il fait son développement, il teste, ah, oh, c'était une bonne idée ou pas, on arrête. Ce n'est pas des, des semaines d'investissement, ça peut être quelques heures, valider une idée, et ainsi de suite. Okay. Alors là, il crée la gear dans OpenShift qu'il a besoin pour supporter son idée. Okay. Comme je vous ai montré tantôt, on utilise l'interface REST. Euh, on peut le faire à partir du web, à partir du command line, ça c'est le RHC que je viens de vous montrer. On a aussi une intégration avec Eclipse. Okay. Alors directement dans Eclipse, on peut aller chercher les projets dans OpenShift pour un développeur pour bâtir du code. Okay. Alors OpenShift installe les cartouches dans les gears. Okay. Ici, bon JBoss par exemple. Okay. Dans le cas de mon exemple, c'était Tomcat. Plusieurs cartouches qui existent. Okay. Je vais vous en montrer quelques-unes. Avec Git, c'est l'étape que je suis en train de faire présentement, on pousse le code dans la gear. Okay. Et on peut travailler aussi avec Maven et Jenkins, par exemple, pour euh, automatiser et, et travailler en mode plus intégration continue. Et finalement, une fois que c'est là, ben, le les usagers finaux, les usagers de l'application communiquent directement avec la gear par HTTP, HTTPS. Okay. Ils n'ont plus à passer vers le broker, euh, c'est les protocoles standards pour accéder à OpenShift. Je vous l'ai montré tantôt un petit peu, OpenShift peut scaler les applications automatiquement. Alors, ce qu'on fait quand c'est auto-scalable, -scal OpenShift va créer un AHA proxy, va créer des nouvelles gears automatiquement, okay? rajouter des environnements JBoss au besoin euh, pour, pour supporter le nouveau load, okay? sans intervention humaine, entièrement automatisé, entièrement euh, automatique. Voilà. Alors, ce qui arrive avec un, un produit comme, comme OpenShift, avec un PASS, ben, le, le développeur a une idée. Ça prend du budget, évidemment. Ça, on n'automatise pas la, les budgets et l'argent encore. OK euh, alors là, on code, on teste et, et on, on déploie. Voilà, c'est tout. C'est beaucoup plus simple que c'était. Euh, les étapes sont automatisées. Alors, on part, vraiment, c'est le modèle ligne d'assemblage. C'est le modèle euh, industriel, finalement, euh, appliqué au logiciel. Okay. Alors, c'est plus automatisé, finalement. Les, si je montre les gears d'OpenShift, finalement, c'est automatisé entre chaque environnement. On enlève les étapes manuelles, on automatise le développement. Un client d'OpenShift, par exemple, qui, qui, qui nous parle, vous avez peut-être déjà entendu parler de PayPal. Bon. PayPal rôle sur OpenShift, euh, peuvent faire du développement rapide et continuer en utilisant OpenShift. J'aime bien leur, leur moto, euh, « get out of the way <rire> ». Voilà. Alors, c'est ce que j'avais. Je vais vous montrer le, la, la fin du démo, puis après ça, ben, c'est terminé. Voilà. L'application est là. Okay. Alors, si je vois ici, puis mon, mon JSP s'appelait MySQL.jsp. Il est déployé dans mon application euh, Tomcat, si tout va bien. Et puis, euh, avec euh, ça, c'est ça. Là, je vois le contenu de ma table. C'est un petit JSP tout simple. Alors, un développeur par la suite pourrait utiliser euh, Eclipse. OK? Alors, JBoss Developer Studio, c'est notre version finalement avec nos, nos plugins et tout sur Eclipse. Okay. Puis on pourrait créer une application OpenShift, euh, démo OpenShift. Alors, on pourrait tout créer à partir d'ici. Ok, je pourrais dire, euh, voici, je veux tel gear dans mon application, je vais me créer une nouvelle application et ainsi de suite. Ou je peux aller chercher une qui existe déjà. Ok, alors là, présentement, j'ai mon application Tomcat. Je fais OK. Voilà. Next. Je vais me créer un fichier pour pouvoir me déployer ça quelque part. Il va me chercher euh, un peu la même chose que tantôt. Il va me chercher mes, mon projet OpenShift, puis je l'ai dans Eclipse, puis le développeur peut faire son travail. Okay. La dernière chose que je vais vous montrer sur OpenShift, c'est les applications plus packagées qui existent, les cartouches. Okay. Alors, je pourrais créer une application, euh, par exemple, euh, je vais y aller ici, j'ai un exemple ici. Là. Je ne veux juste pas euh, me tromper. Alors, ce que je dis ici, je créer une nouvelle application dans OpenShift. Okay. L'application app, va s'appeler WordPress. J'ai besoin de la cartouche PHP, de la cartouche MySQL, puis le code est sur GitHub, puis le code, c'est WordPress. Fait que je vais déployer WordPress dans OpenShift. Ça va être super compliqué. Voilà, c'est fait. Okay. Alors là, j'ai un, une application WordPress qui, qui roule dans, dans OpenShift.